Nous sommes en 2021. Les grands-parents de Pierre et de Jade fêtent le noce d'or. Eh oui, déjà 50 ans, que le temps passe vite Que d'événements, de souvenirs, des moments plus difficiles, bien sûr. Mais finalement, on ne retient que tous ces moments de bonheur, petits et grands. Tout cela, c'est la vie. Tout cela fait la vie. C'était en 1971. Hum, C'est loin tout ça. Vous n'avez pas connu ou Souvenez-vous. Cette année-là, Georges Pompidou était président de la République. On parlait déjà de protection de la nature et de l'environnement avec la création d'un ministère. Un certain Yves Saint-Laurent présentait sa collection Libération. Et un certain Jean-Paul Sartre manifestait au Sacré-Cœur. Et en mai, Renault était en grève. Premier numéro du journal féministe Le Torchon brûle. Du nouveau à Paris, et oui, stationnement payant avec les premiers eurodateurs. Et un certain Georges Marché inaugure le siège de son parti. Et en Charente-Maritime, Arvers, une autre naissance. Le foyer rural d'Arvers voyait le jour. En 2021, nous fêtons ses 50 ans. Les membres fondateurs sont réunis le 15 novembre 1971 à la mairie, sous la présidence de M. le maire, qui était alors M. Guillaume Valentin. Le conseil d'administration a été constitué. M. boisseau maurice a été élu président, assisté de deux vice-présidents, M. Jaude Armand et M. Fabre-Claude. Quant à M. Perraudot-Jean-Paul, était secrétaire, assisté de M. Val-André et M. Guionogui était trésorier. Des sections ont été créées par la suite. Tennis, tennis de table, foot, rugby, volley, basket, pétanque, gymnastique, un club d'enfants et tiens un club de majorette et vélocipède qu'on disait en ce temps-là. En 1933, la section bibliothèque est créée, ainsi qu'un club de jeunes et la section théâtre. À travers toutes ces années, le foyer rural continue d'exister. Mais qu'est-ce au juste un foyer rural Le mouvement des foyers ruraux est engagé depuis 1946 dans l'animation de nos campagnes afin de permettre à toutes et à tous d'accéder à des activités culturelles sportives, éducatives et récréatives. Nos communes doivent rester attractives et vivantes. Nous devons maintenir le bien-vivre ensemble. Le foyer rural, c'est plus qu'un lieu ou un endroit où vous pouvez pratiquer des activités de détente et de loisirs. C'est également un foyer de vie, un foyer d'initiative animé par les habitants et pour les habitants, basé sur le partage, la convivialité, l'entraide. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice en tant qu'élu associatif, responsable d'activité ou tout simplement bénévole souhaitant donner un petit coup de main de temps en temps. Depuis, le foyer rural est labellisé Espace de vie sociale par la Caisse d'allocation familiale. Il est ouvert à toutes et tous et souhaite renforcer la solidarité, développer des actions avec des partenaires, être un élément d'animation de la commune en développant des espaces récréatifs, culturels et sportifs. Tout simplement, pour créer du lien social, et développer les relations intergénérationnelles. Nous avons maintenant 19 ateliers avec les danses du monde, la folk, le dessin, la peinture, l'anglais, la gymnastique d'entretien, le yoga, le qigong, l'atelier de fil en aiguille, la musique africaine qu'on appelle également djembe, percussion, la peinture sur soie, la randonnée pédestre, le vélo, le scrabble, le théâtre, la généalogie et depuis peu les échecs, l'atelier photo, l'informatique et ne pas oublier également l'atelier cuisine. Alors faites-nous part de vos besoins et nous tenterons ensemble d'y répondre. Alors, à bientôt